Bonjour, donc Emmanuel Moiran, président et cofondateur de Monuma, une start-up dans l'assurance et la blockchain. Alors la blockchain, c'est un tiers de confiance numérique qu'on va mettre à la disposition de tous. En fait, c'est une capacité de certifier les datas et qu'elles ne soient pas modifiables, et qu'elles soient opposables et certifiées. La blockchain, en fait, euh, est en capacité de recréer de la confiance au sein des métiers de l'assurance. Ça permet euh, effectivement que le monde de l'assurance recrée une confiance entre grosse... l'assuré, l'assureur et son courtier. Monima a développé des outils blockchain pour régler des sinistres, en fait, d'une manière euh, certifiée et numérique. En clair, fluidifier l'indemnisation, puisqu'en prévention, on crée des data blockchain qui sont productives en cas de sinistre. L'idée de la blockchain, en fait, et c'est mon sujet aujourd'hui, c'est de la mettre dans la rue au service de tous, en permanence. Que dès qu'il y a un besoin de constat, là on va parler d'huissier, euh, on soit en capacité, grâce à la blockchain, de faire ce constat automatiquement et rapidement. Et donc, euh, tout le monde est d'accord sur les données pour solutionner les problématiques d'assurance. Il faut arrêter d'en parler, il faut la faire. Et l'assurance aujourd'hui a un énorme besoin d'utiliser la blockchain pour en rendre, être en permanence au contact avec son client. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les outils numériques sont prêts il y a déjà des solutions en production et aujourd'hui il faut que les assureurs s'emparent du sujet pour les mettre en production.